Si on remonte aux origines de l'écriture, donc on est en Égypte, en Mésopotamie, en Iran, entre 3300 et 3000 avant Jésus-Christ, je pense que très probablement à cette époque-là, il y a 0,01% de la société qui sait écrire. Et notamment en Mésopotamie et en Iran, avec les tablettes proto-cuneiformes en Mésopotamie, et les tablettes proto-élamites en Iran, on est dans un contexte d'apparition de l'écriture où ce sont les managers d'entrepôts qui, afin de mieux contrôler les entrées et les sorties de biens, les transactions, pas forcément commerciales, mais du moins, de quoi parlent les tablettes proto-élamites Ça parle de chèvres, de moutons, de céréales, d'esclaves. Donc on parle euh, de, en fait un système uniquement administratif. Et je pense que c'est très probablement les gestionnaires d'entrepôts qui utilisaient ce système d'écriture là. Donc il est très probable qu'à l'époque, la majorité de la population n'accordait aucune importance à l'écriture. C'était un outil de contrôle en fait. Peut-être qu'en fait qu'ils voyaient l'écriture comme un outil de répression euh, afin de mieux contrôler euh, les biens je sais pas, c'est possible, mais parce que ça a été l'utilisation... Voilà, il faut éviter de penser que l'écriture a servi au départ à noter de la poésie, des faits historiques. Non, ça, ça ne sera qu'au troisième millénaire que la, la sphère euh, d'utilisation de l'écriture va s'étendre. Et en Mésopotamie, mais pareil en Égypte, hein, ils commenceront à avoir l'idée de noter euh, des faits historiques euh, ou un petit peu de littérature, la, la littérature ça, ça n'est noté, noté qu'à la fin du troisième millénaire avant Jésus-Christ en Mésopotamie, et pas avant. Ils en avaient, mais euh, c'était une poésie euh, principalement orale. Donc au départ, l'écriture en Mésopotamie en Iran, c'est un outil de contrôle administratif qui devait sûrement euh, servir à une partie euh, très infime de la population.